Merci beaucoup, bonjour à tous et toutes et merci d'être venu voir cette euh, conférence du coup un petit peu atypique puisqu'on va parler de robotique, alors je vais plus parler de robotique que de Python finalement, euh, Python va intervenir uniquement à la fin, mais dans la robotique, la robotique c'est très très vieux et au tout début de la robotique, dans les années 50, il n'y avait pas Python encore, donc il euh, y a beaucoup de choses à expliquer en dehors, de, en dehors de Python. Alors moi je suis Johan Mollard, je suis ingénieur de recherche à bordeaux INP qui est donc une école d'ingénieurs euh, ici juste à côté euh, à Bordeaux et je suis également euh, entrepreneur. Alors, pour se mettre, on va déjà se mettre d'accord sur ce que c'est un robot parce qu'on est 9 milliards sur Terre, 8 milliards sur Terre et il y a peut-être 8 milliards de définitions sur ce que c'est un robot. Donc, pour qu'on se mette d'accord sur ce que c'est un robot, je vous propose une définition. Un robot, c'est une machine qui possède trois éléments, des capteurs, des actionneurs et un programme. Les capteurs vont permettre de percevoir l'environnement. Donc, ce sont les entrées de notre système. On va par exemple avoir des caméras RGB, des capteurs de présence qui vont permettre de détecter des objets, des obstacles ou des personnes sur le champ du robot, ou des lidars. Les lidars, c'est des, des, des radars qui vont donner au robot une notion de profondeur, ce qui nous permet d'avoir des caméras RGBD, donc avec une, caméra, une webcam classique plus une caméra de profondeur. Donc ça, ce sont les entrées de notre système. Les actionneurs, ce sont les sorties de notre système, les actionneurs ils vont agir sur l'environnement, ils vont produire une modification de l'environnement. Ce sont des euh, modifications mécaniques, comme un, avec un moteur ou un vérin. Et ça peut être aussi des témoins lumineux ou sonores qui vont donc produire du son, produire de la lumière. Et le programme, le programme il fait un peu le lien entre les deux, en fonction de ce qu'il perçoit, de ce que la machine perçoit. Il va définir un comportement euh, au robot qui va agir sur, euh, grâce à ses actionneurs. Donc lui, il fait le lien entre les entrées du robot, c'est-à-dire ses capteurs, et les sorties, ses actionneurs, et il définit le comportement du robot, ce qu'il doit faire dans son cycle. Alors, j'aurais dû mettre programme au pluriel, parce que généralement, c'est plus complexe qu'un simple programme. On, on, peut, euh, on peut différencier plusieurs types de programmes. On a les asservissements. Les asservissements, c'est de l'ordre de la réaction immédiate. Quand, par exemple, un robot est censé être à une certaine position, à cet endroit-là, et puis qu'il y a quelque chose, par exemple, le poids est trop lourd, donc il va avoir tendance à le, à le pousser un petit peu vers le bas, l'asservissement va permettre très rapidement de corriger cette, cette erreur qu'il y a en position et de le repositionner au bon endroit en forçant un petit peu plus sur les moteurs. Donc l'asservissement, c'est de la réaction immédiate. On a un programme qui est le cycle de production. Le cycle, il va simplement indiquer, bah, si notre robot, il doit prendre des objets et les mettre dans un carton, bah, il va dire, euh, descendre la pince, fermer la pince, lever, aller à gauche, descendre, etc. C'est le cycle quelque chose qui est répété pendant toute la période de production. Et plus récemment, on commence à complexifier un petit peu nos programmes en bénéficiant de toutes les avancées en matière d'informatique que nous, informaticiens, on connaît. Moi, là-bas, je suis informaticien. Mais comme je vous disais tout à l'heure, la robotique, c'est très, très vieux et ça a commencé à apparaître à un moment où il n'y avait pas du tout d'informatique. Et donc, l'arrivée de l'informatique a pas mal bousculé la façon dont les robots fonctionnent. Et on peut par exemple avoir aujourd'hui du machine learning sur, euh, sur des robots, ce qui va nous permettre par exemple euh, d'apprendre euh, quelles pièces ont été produites et ont, sont défectueuses, et la différencier d'une pièce qui elle est valable. Et donc on va avoir des algos de machine learning qui vont euh, permettre de faire cette distinction et de trier les pièces euh, selon si elles sont bonnes ou moins bonnes. On retrouve des robots euh, dans, dans beaucoup de domaines. Moi je ne peux pas tout couvrir, donc j'évoque simplement la question. On a des robots de service euh, qui vont, par exemple, accueillir du public dans des musées. Euh, C'est le robot euh, sur la photo en haut à gauche, qui est le robot euh, Easy. C'est une société leonaise qui le produit. Donc du robot qui accueille les gens, qui sont plutôt des robots sociaux. On a des robots purs et durs sociaux qui, eux, vont faire passer le temps aux gens. Euh, par exemple, euh, il y a des expériences qui sont faites dans les hôpitaux. Euh, pour que le temps passe moins longtemps sur, avec les enfants, on leur met euh, des robots à disposition qui vont dialoguer avec eux, avec qui ils vont pouvoir jouer. On a des robots médicaux qui eux sont complètement téléopérés sur la photo en haut à droite. Téléopérés, ça veut dire que euh, le robot ne prend aucune initiative. L'initiative, c'est le chirurgien qu'il a. Il pilote absolument tout le chirurgien et le robot ne fait que reproduire ce que le chirurgien demande. Euh, on a des robots militaires, euh, des drones par exemple. On a des robots industriels et là, je vais me faire un focus un peu plus sur le robot industriel. Un robot industriel, ça ressemble à ça, globalement. Ce sont des bras robotiques avec 5 ou 6 axes, c'est-à-dire 5 ou 6 moteurs. Et puis, au bout de ce bras, on a un effecteur. L'effecteur, ça, ça dépend de la tâche qu'on a réalisée. Ça peut être, comme c'est le cas là sur la photo, par exemple, des pinces à souder. Donc, ils vont venir souder des carcasses de voitures. C'est le cas sur la photo, ici. Donc, ça, c'est une cellule, on parle d'une cellule robotique, la cellule, c'est non seulement le robot lui-même, mais aussi tout ce qui va autour, ses capteurs, ses grilles de sécurité, ses voyants, tout ça, on parle de cellules. Et là, ce qu'on voit, et ce qui est assez frappant quand on est dans une industrie comme ça, c'est que la cellule elle est complètement isolée euh, du monde des humains. Donc on a le monde des robots au milieu, on a le monde des humains sur les côtés, et il n'y a pas du tout de overlap entre les deux. Ce serait très dangereux de mélanger ces deux mondes, parce que ces robots sont très puissants, Très dangereux et généralement on les fait aller très vite parce qu'on veut une cadence de production assez élevée, donc on n'a pas envie qu'un humain vienne euh, là au milieu perturber le cycle de production. Donc on a vraiment cette, euh, cette séparation entre le monde des humains et le monde des robots. Et du coup une cellule robotique classique, historique, ça ressemble, ça ressemble à ça, on a en rose, je vous ai mis en rose, le cœur, de, euh, le cœur du robot qui est son automate. L'automate c'est lui qui va faire tourner le programme principal du robot, son cycle de production. Il est connecté aux capteurs et aux actionneurs via euh, des modules d'entrée-sortie, donc c'est lui qui fait, euh, qui fait tourner le cycle. Et euh, pour nous, informaticiens, euh, la programmation d'un automate, c'est quand même assez archaïque. Ce sont des langages de programmation, euh, je vous les ai mis sur la gauche, les langages classiques qui sont euh, normés, normalisés. Il y a le ladder, la liste d'instructions, le texte structuré. Ce sont des langages qui, quelquefois, sont graphiques. Le ladder, par exemple, est graphique, le graph aussi. Et ce sont des langages très métiers, euh, le ladder, par exemple, c'est un système où vous avez euh, deux contacts et vous venez mettre des interrupteurs. Euh, donc, vous créez de la logique via euh, deux contacts électriques. Donc, c'est très axé métier, en fait, euh, ces, euh, ces langages. Et donc, pour nous, informaticiens, on trouve ça un petit peu archaïque. Et puis, euh, donc du coup, le, le, le robot, initialement, il appartient au domaine de la machine outil qui est intervenu euh, à, à l'époque post-guerre, qui a commencé à apparaître... Euh, dans les usines de production pour produire de plus en plus vite et pour automatiser un certain nombre de tâches. C'est ça l'historique de la robotique, ce n'est pas l'informatique. Mais le temps a passé et on a eu des besoins un peu, un peu avancés. On a eu besoin notamment de superviser nos installations, de savoir ce qui se passe n'importe quel moment quand vous avez... Des dizaines de robots, vous avez envie de savoir ce qui se passe, de savoir s'il y a des dangers, si tout se passe bien. Vous avez parfois envie de prendre le contrôle, d'arrêter certains cycles, d'en relancer d'autres. Et donc on a des systèmes euh, informatiques qui se sont greffés par-dessus ces cellules robotiques euh, où l'automate se trouve au centre, qu'on appelle les SCADA. Les SCADA, ce sont des systèmes de contrôle et d'acquisition de données. Et donc ça vient se rajouter autour de l'automate. Donc ça s'est vraiment construit en deux étapes, d'abord l'automate et, et ensuite le SCADA. Mais quand même, on a globalement des systèmes qui s'informatisent de plus en plus. L'informatique prend de plus en plus de place. Pourquoi Parce qu'on demande à nos robots de faire des choses de plus en plus complexes où on bénéficie coup, de toutes les avancées informatiques qu'on qu a ces dernières années. Une des raisons aussi pour lesquelles on a de plus en plus d'informatique dans la, la robotique, c'est qu'on euh, a un petit peu un fantasme en, dans l'usine, c'est euh, l'assistant robotique universel. Et là, il y a un domaine qui s'est créé euh, il y a peut-être maintenant euh, moins d'une dizaine d'années, euh, qui est la robotique collaborative. La robotique collaborative, c'est l'idée que les hommes et les robots peuvent collaborer ensemble, non seulement en partageant le même espace de travail, et là c'est complètement, euh, pour quelqu'un qui bosse dans la robotique depuis euh, X années, il va trouver ça complètement ahurissant qu'on puisse euh, mettre un robot au contact des humains sans grosse grille de sécurité, sans sécurité particulière. Pourtant, c'est l'idée du cobo, que le robot puisse être juste à côté de moi, et interagir avec moi, effectuer une tâche avec moi, sans qu'il n'y ait de danger. Donc on partage le même espace de travail. Si on met de l'humain dans la boucle, ça veut dire qu'on met aussi de l'incertitude. On met des choses qui, peut-être, n'étaient pas prévues dans le cycle. Le cycle, c'est quelque chose qui est déterministe, il se passe toujours la même chose. Si je dois prendre une pièce à un endroit et la déplacer, ben je vais considérer que la pièce elle est toujours au même endroit et je vais la placer toujours au même endroit. On est, quelque chose de, on est sur quelque chose de complètement déterministe. Quand on commence à mettre de l'humain dans la boucle, et ben, il faut laisser de la place à l'imprévu. Il peut se passer un peu n'importe quoi. Il peut y avoir un humain qui se présente là où je devais faire mon mouvement. L'humain peut avoir réalisé une tâche que moi j'étais censé réaliser en tant que cobo, etc. Donc il va, il va, le robot va nécessiter plus d'adaptation. Et puis on va avoir besoin de communication homme-robot renforcée. Euh, initialement la communication homme-robot sur les vieilles machines c'était juste des boutons. Il hein. faut imaginer un bouton départ-cycle, un bouton euh, pour lever les erreurs quand il y en a, et un, un bouton d'arrêt, éventuellement un gros arrêt d'urgence. C'était la seule communication qu'on avait avec un robot, et de plus en plus, on communique et on a envie, dans ce fantasme d'assistant robotique universel, on a envie même de communiquer par la voix. Bon, clairement, ça ne marche pas, hein. mais euh, on a quand même envie, on aimerait bien pouvoir dire à notre robot, bah, s'il te plaît, visse-moi cette pièce-là, ou alors tiens-moi cette pièce-là pendant que je vais la poncer, ou je vais faire quelque chose dessus. Voilà, ça, c'est le fantasme d'assistant robotique industriel euh, universel. Et ça nécessite du coup des programmes informatiques qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'on avait qui faisait simplement lever, descendre, vous vous en doutez. Ce qui fait qu'on a de plus en plus d'informatique dans nos cellules robotiques et l'informatique prend de plus en plus de place. Et en l'occurrence aujourd'hui les systèmes informatiques sont capables de prendre le contrôle du cycle de gérer cette adaptivité euh, au contexte, euh, ce que je disais tout à l'heure, des... éviter les obstacles, éviter les collisions, anticiper, planifier. Et ça, c'est nos programmes informatiques qui vont le faire. Donc on a cette informatique qui grandit euh, petit à petit. Et Python dans tout ça, parce qu'on est quand même à la Python. Alors moi, je vais vous parler de Python dans le cadre d'un framework robotique qui est en train de pousser depuis euh, un peu plus de 10 ans qui s'appelle ROS, qui veut dire Robot Operating System. Ce n'est pas un système d'exploitation à proprement parler, c'est un abus de langage. C'est plutôt un middleware robotique. Donc une surcouche au système d'exploitation. Sur le schéma, je vous ai mis un Linux ou un Windows en bas. Le middleware vient s'installer au-dessus de, du système d'exploitation. Et euh, au-dessus du middleware, donc, il fournit un certain nombre de services robotiques. Et au-dessus du middleware viennent les processus applicatifs qui sont codés en C++ ou en Python, ce sont les deux langages officiels de ROS. Et le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir mélanger ces deux langages en bénéficiant des, de, de, de, de tous les services ROS de manière identique. Et typiquement, on est sur des systèmes qui sont complètement multiprocess. Et par exemple, notre couche applicative, elle peut être divisée comme ça. On va avoir un, ce qu'on appelle un nœud. Un nœud, c'est simplement un process qui va faire du contrôle moteur, celui que j'ai mis tout à gauche. Il fait du contrôle moteur, donc il s'assure que les moteurs suivent bien le mouvement, la trajectoire qui a été demandée. Et s'il y a un petit décalage, ils vont corriger en mettant un peu plus de puissance d'un côté ou de l'autre. On peut avoir un nœud qui va faire de la vision, donc qui va recevoir des images d'une caméra, qui va extraire des features, des données saillantes, et qui va en déduire peut-être si le robot est trop à gauche, trop à droite. On peut avoir une interface homme-machine, qui elle, gère toute la communication avec les opérateurs autour. Et puis euh, j'ai appelé ça à la, faire de la prédiction, mais on peut avoir des algos de machine learning un peu avancés qui vont fournir des services de prédiction et dire ben, voilà, cette pièce-là, euh, il y a 70% de probabilité pour qu'elle soit valide, donc je la, je la range ici, ou sinon elle n'est pas valide, donc je la range à un autre endroit. Alors, vous le savez, hein, on est, bon, ici il n'y a que des Pythonistes probablement, mais euh, chaque langage est une religion, et du coup il y a d'autres. Euh, Ross est en train d'être porté sur d'autres langages aussi en fournissant des services équivalents notamment Android, donc en Java pour Android, et en C-Sharp. Pour entrer un peu plus dans la technique, je vais prendre l'exemple d'un AGV, et puis on va dessiner une architecture très simple, une architecture logicielle très simple pour cet AGV. Un AGV, c'est un véhicule roulant, ici en vert, qui évolue dans une usine, qui suit une piste magnétique au sol. Cette piste magnétique, elle a des branchements, elle peut aller à gauche, à droite, c'est un circuit, hein, tout simplement. Et euh, les opérateurs peuvent venir charger et décharger euh, des, euh, des containers sur l'AGV. Sur et lui, il suit son cycle. L'architecture logicielle peut ressembler à ça, de cet AGV. Tout va commencer euh, via un launch, en haut à gauche. Alors, le launch, c'est l'équivalent du, euh, du Docker Compose. C'est euh, l'endroit, c'est la base d'un fichier qui va indiquer quels sont l'ensemble des services à démarrer et quels sont leurs paramètres. On peut avoir plusieurs fichiers launch, autant qu'il y a de tâches robotiques à réaliser. Là, pour l'AGV, je prends l'exemple d'un go circuit qui est simplement à départ-cycle, il va faire son cycle. Je pourrais avoir un fichier qui va faire la calibration du robot par rapport à ses bandes magnétiques, un fichier qui va ranger le robot pour pouvoir le plier et le mettre dans sa boîte. Euh, voilà Autant qu'il y a de tâches robotiques à réaliser, on peut avoir un fichier launch. Le launch, son job, ça va être de lancer les services qui vont bien, les process qui vont bien, avec les bons paramètres qui correspondent à la tâche demandée. Là, ce que je lui ai fait lancer... Ce sont un nœud de vision, un nœud que j'ai appelé de comportement, qui va contrôler l'interaction du, du robot, un nœud de contrôle moteur, qui va s'assurer que les trajectoires sont bien suivies, et un nœud de sûreté que j'ai mis en bas. Alors, je ne vais pas m'attarder sur la sécurité robotique, on distingue la sûreté de la sécurité. La sûreté, c'est le fait que le robot ne puisse pas euh, endommager son environnement. Contrairement à la sécurité, où c'est l'environnement qui ne doit pas endommager le robot. Le cas d'un pirate, en l'occurrence, c'est de la sécurité. Là je reste simple, et il démarre aussi euh, un master, alors ROS fonctionne, euh, la version 1 de ROS qui devient obsolète petit à petit euh, possédait un master qui lui mettait en relation les nœuds, les process les uns par rapport aux autres. Donc si par exemple le contrôleur de comportement au milieu avait besoin d'une image, euh, il savait qu'il fallait, il fallait contacter la vision euh, sur telle adresse IP, euh, etc. Donc c'est le master qui fait ce rôle. Le master, il héberge également un serveur de paramètres, param, que j'ai marqué à côté, qui est l'équivalent pour les pythonistes d'un Redis. C'est une base de données où on va, au runtime, stocker des informations en OSQL et qui va être détruite à la fin, de, à la fin de, de cette tâche robotique. Et ces nœuds, pendant le cycle de production, ils vont communiquer ensemble. Donc là, typiquement, ce qui va se passer, c'est que la vision va fournir une image de la piste magnétique et va dire bah, « Oups, on est un petit peu trop à droite, on est un petit peu trop à gauche. » Le nœud de comportement va réagir en conséquence en demandant au nœud de contrôle moteur de se déplacer soit à droite, soit à gauche pour, pour, pour, corriger, le, pour corriger le souci. Et ils sont tous en écoute du nœud de sûreté. Si jamais il y a un arrêt d'urgence qui a été pressé, si jamais il y a un radar qui détecte qu'il y a une présence ici qui n'est pas censée être là, ils vont tous s'arrêter. Ou... On n'est pas obligé de tout arrêter tout le temps, on peut aussi avoir un mode de pause ou un mode un peu particulier, c'est tout l'avantage d'un programme riche comme Python, ce n'est pas juste stop, pause, comme on a, stop, start, stop comme on a habituellement sur une cellule robotique, on peut, faire, on peut avoir plein de comportements très poussés. Et cette communication... Euh, alors, c'est des communications que nous, informaticiens, on connaît, c'est de la messagerie telle qu'on la connaît, avec du RabbitMQ, par exemple, ou avec euh, des API REST, mais qui, euh, jusqu'à présent, étaient complètement inconnues aux roboticiens ou aux automaticiens qui créaient des robots. Donc, pour nous, c'est assez, euh, assez cohérent. Pour eux, c'est complètement nouveau. On va avoir des communications entre deux nœuds A et B, par exemple, sous forme de topic, donc c'est un mode de communication en publisher subscriber. Par exemple, j'ai un nœud A qui génère une image et qui la publie euh, à n'importe quel nœud qui sera intéressé. On a des services, donc ça c'est de la question réponse, la requête réponse, pardon, euh, mais c'est bloquant. Donc par exemple, pour faire un départ cycle, je vais avoir le nœud A qui va déclencher un départ cycle sur un sous-ensemble du robot, et le nœud B va répondre « Ok, j'ai pu lancer ce cycle » ou alors « Non, je ne peux pas en l'état démarrer ce cycle ». Et on a des action services qui, eux, sont des services, mais asynchrones. Donc ça fonctionne aussi en mode requête réponse, mais c'est pour des tâches qui potentiellement durent beaucoup de temps, où on n'a pas envie que ce soit bloquant, par exemple un mouvement moteur. Si je demande au nœud B d'aller attraper un objet, c'est un mouvement qui va probablement durer plusieurs dizaines de secondes, et donc pendant toute la durée du mouvement, on va pouvoir récupérer du feedback provenant du nœud B, à quel pourcentage il en est, est-ce qu'il y a des problèmes, etc. Et à la fin, il nous renvoie sa réponse, ça a marché ou ça n'a pas marché. Donc ça c'est le système de messagerie qui est à l'intérieur de ROS et qui permet aux nœud de, de, de communiquer ensemble. Mais, euh, même si je n'ai pas le temps de tout voir, il y a plein d'autres services qui sont fournis au service de la robotique dans ROS. On a un système de définition de robot euh, qui décrit le robot, description de robot plutôt, l'URDF. ROS, c'est un système qui est complètement interopérable, qui va pouvoir travailler avec n'importe quel robot, que ce soit des bras robotiques, que ce soit des robots roulants, n'importe quoi. Et on a un fichier XML qui est un URDF qui décrit le robot, les moteurs, comment ils sont connectés les uns aux autres, est-ce que c'est des moteurs angulaires, est-ce que c'est des moteurs linéaires, quelle force ils ont, quelle vitesse ils ont, quelle accélération ils ont. ROS va pouvoir faire de l'odométrie et de la fusion de données. Donc c'est euh, on déduit la position par rapport à, à, au déroulement des roues et à l'accélération qu'on a subie sur les roues. Euh, généralement, on n'utilise pas uniquement l'odométrie pour se situer dans une pièce parce qu'on bah, dérive. Les roues, elles glissent. Donc, c'est n'est pas suffisant l'odométrie. On vient coupler ça avec, on vient faire la fusion de données avec d'autres capteurs. Par exemple, un capteur GPS ou d'autres, si on est à l'intérieur, bah, du coup le GPS, ça va pas marcher. Donc, on vient fusionner ça à plusieurs sources de données. Et Ross fait cette fusion pour nous. On va avoir des systèmes de transformation géométrique. on va pouvoir demander à Ross par exemple quelle était la position de l'effecteur du robot euh, il y a une minute euh, dans le repère euh, de euh, la grille de sécurité. On va pouvoir lui faire faire des calculs. On a de la cinématique directe et inverse, je vais passer là-dessus parce que je n'ai pas le temps. On a euh, du motion planning, donc on va pouvoir demander à Ross de, euh, via, via, notre, euh, via une fonction Python tout simplement d'aller planifier une trajectoire pour éviter des obstacles. Et on a plein d'outils pour travailler en, en offline, on a un visualisateur, on a un simulateur euh, physique qui va du coup nous permettre de travailler en amont, de, de travailler en direct sur la cellule robotique et de simuler tout ce qui pourrait se passer, des contacts avec des humains, des obstacles qui sont là alors qu'ils ne sont pas censés être là, etc. Donc voilà, là je vous ai montré, je voulais vous faire une démo en live, je me suis rendu compte que j'avais absolument pas le temps, donc je vous mets à la place une capture d'écran de Gazebo qui est le simulateur robotique, où vous avez un, robot, un, rov, un rover roulant qui fait l'inspection autour d'un avion, et vous avez aussi un un robot humanoïde qui est là juste pour faire joli pour la démo. Donc 25 minutes, c'est un petit peu court. Par contre, si la robotique vous intéresse, on met en place avec Bordeaux-INP et deux autres écoles ingénieurs qui sont les Arts et Métiers et l'ENSIL à Limoges, un workshop robotique pour tous les développeurs, développeuses, ingénieurs et ingénieurs RE. Une semaine de, de, de, bah de, de, de, de workshop ROS. Donc on met les mains dans le cambouis, on a des robots à notre disposition et on effectue des tâches robotiques. C'est terminé, terminé Ah, super. Et euh, on a deux éditions à Bordeaux en janvier prochain et on aura une édition à Limoges en février 2021. C'est divisé en cinq jours. On a une première journée où on débute, on met un peu le nez dans le framework qu'on regarde comment ça se présente. On démarre à la fin de la journée une simulation qu'on fait bouger d'un robot manipulateur et d'un robot roulant. La deuxième journée, on la passe sur le robot roulant, donc on apprend à... Cartographier une pièce, à se déplacer dans cette pièce en évitant les obstacles, euh, lire son odométrie, ce genre de choses. Le troisième jour, on la passe sur le, la, la manipulation avec un bras articulé, donc on va attraper des pièces et les déplacer, là aussi en évitant des obstacles. Le quatrième jour, on va faire de la vision, donc à partir d'images caméra, on va extraire des éléments saillants pour pouvoir en tirer des conclusions. Par exemple, cette pièce, elle est défectueuse ou elle est valable. Et on fera certainement aussi cette journée un peu de kérasse, qui est une bibliothèque, je ne sais pas si vous connaissez, de réseaux de neurones en Python. Le but du jeu, ce sera de reconnaître des, des tags marqués à la main, donc que des opérateurs auraient pu marquer à la main. J'ai marqué le numéro 1 à la main sur un carton, ou un numéro 2, etc. Et il faudra que notre système soit capable de détecter ce qui a été marqué à la main sur le carton. Et le cinquième jour, ce sera un labyrinthe où on va mettre en œuvre tout ce qu'on a appris les quatre premiers jours. Et le labyrinthe ressemble à ça. Le scénario, c'est un tri de pièces marquées au stylo. Donc, en haut, en vert, vous avez les pièces qui sont numérotées à la main, 1, 2, 2, 1, 2. Vous avez un manipulateur qui va aller saisir ces pièces, aller flasher euh, via sa caméra le numéro qui est marqué dessus. Keras va donc reconnaître le numéro. Ce euh, carton va être posé sur un robot roulant qui va du coup amener la pièce dans le bac 1 ou dans le bac 2 selon si 1 ou 2 a été marqué à la main sur le colis. Et les deux robots qu'on va utiliser, le manipulateur et le roulant, sont ceux-ci. Donc euh, voilà, un TortoBot Waffle qui roule. Et un Sawyer qui est une petite tête sympa, mais qui est un vrai robot industriel. Hein, et qui est un cobot. Ce que je voulais vous dire aussi, alors on a des métiers où on fait beaucoup d'auto-formation. Euh, avec les tutos sur le net, on apprend à utiliser de nouveaux, des nouveaux frameworks, etc. Donc on fait rarement appel à la formation. Mais il y a une offre de formation pour nous, et en l'occurrence, euh, tous les salariés, si vous êtes salarié, ont droit à, cotise pour, euh, pour de la formation, et ce que généralement, euh, nous, informaticiens, on ne sait pas. Et si vous allez sur moncontactivité.gouv.fr, vous pouvez voir votre quota de formation. Moi, je suis à 840 euros, par exemple, ce qui permet d'accéder à des workshops comme celui-ci, ou à plein d'autres. Hein. Il, il y a plein d'autres choses qui existent, et que généralement, les gens ne connaissent pas du tout. Et dernière chose, et pas la moindre, euh, si la robotique vous intéresse vraiment, on a la chance d'accueillir en France euh, la compétition mondiale de robotique qui s'appelle la RoboCup en 2020, l'année prochaine. Ce n'était pas arrivé en France depuis 20 ans. Euh, donc c'est vraiment un gros, gros événement. On a 5000 chercheurs en robotique qui se rejoignent pour euh, s'affronter sur des matchs. Là, c'est un match de foot ce que vous voyez à l'écran. Ce pas forcément des matchs de foot. Il y a différentes ligues. Il y a par exemple une ligue Rescue où on va aller, euh, on se trouve dans un environnement... Euh, euh, sinistrés, avec des décombres, etc. Et on va aller sauver des vies euh, euh, sous les décombres. Euh, voilà C'est un gros événement qui va ramener plein de monde et qui est ouvert au grand public pour que le public euh, vienne voir à quoi ça ressemble euh, la robotique et l'état de l'art de la robotique. Je vous remercie beaucoup. Et je dois avoir le temps, je pense, pour quelques questions. Une Je vais essayer de faire comme tout à l'heure. Si vous en avez, je les répète. Oui ouais. uh, Python a souvent la réputation d'être lent, et je sais qu'en robotique, on n'aime pas trop la lenteur, donc comment est-ce qu'on arrive à équilibrer le fait que uh, l'interpréteur Python, ça va que du euh, code compilé euh, euh, Alors, quand j'ai... Euh... Oui, pardon. Alors, Python a la réputation d'être lent, désolé. La Python a la réputation d'être lent et comment on fait sur une tâche robotique, on a besoin de, de beaucoup de réactivité. Alors, tout à l'heure, j'ai montré euh, ce graphique. Euh, qui montre qu'il y a toujours au cœur d'un robot généralement un automate, qui lui a beaucoup de réactivité, qui va être complètement en temps réel, et qui, si c'est une tâche où on est vraiment très critique au niveau de, du temps, euh, qui va assumer cette, ce contrôle moteur. Donc le contrôle moteur, on n'est pas obligé de le faire assumer par l'ordinateur qui lui va être lent, quoi qu'on a quand même des solutions, parce qu'on a des systèmes temps réel, on a même du Windows temps réel, on peut faire tourner un, un Python sur un Windows qui pourrait faire du contrôle moteur, on fait ça régulièrement, nous, dans la recherche, ça pose pas de problème, mais j'imagine qu'il y a des cas dans l'industrie où on a vraiment un tel besoin de, de réactivité, que ce n'est pas possible de faire appel à un système d'exploitation en même temps réel. Donc dans ce cas-là, on va confier cette tâche à l'automate. On va garder notre, euh, notre cycle autour euh, géré par l'informatique, mais la tâche, on va la, la tâche de contrôle moteur, on va la dédier à l'automate, si vraiment c'est nécessaire, mais sinon en pratique ça marche très bien. Moi tous les jours je fais faire du contrôle moteur en Python, euh, avec des asservissements en Python, et ça marche bien. Et euh, voilà, il faut, tout dépend de la réactivité de, de laquelle on a besoin. Quoi. D'autres questions bon, mais... Ah oui euh, Quel est le coût d'entrée un peu minimal pour jouer avec euh, ces trucs-là euh, Est-ce qu'on est qu peut déjà commencer avec euh, des trucs purement en, en simulation Et euh, quand on passe au matériel, quel... là vous parlez de... Alors la question c'est quel est le coût d'entrée pour accéder à s'amuser avec un robot en simulation d'abord et puis avec un vrai robot ensuite euh, Alors le coût d'entrée c'est zéro si on fait de la simulation, il y a plein de ressources qui existent sur le net et notamment ce que je voulais montrer que j'ai pas eu le temps, je voulais vous lancer une simulation qui est hébergée sur le net, un peu comme la première présentation ce matin, euh, euh, on a des, des, des machines qui tournent sur le cloud et qui font tourner des simulations des environnements euh, robotiques avec... Euh, Éventuellement des environnements sinistrés, etc. On peut nous programmer notre robot, écrire notre petit script Python qui va évoluer là-dedans. Donc le coût c'est zéro en soi. Euh, ROS est complètement open source, il euh, n'y a pas de coût pour accéder à ROS. Donc même si vous ne voulez pas le faire tourner dans le cloud parce que c'est trop lent ou parce que ce n'est pas pratique, vous pouvez le télécharger en local. Euh, à la base c'était plutôt sur Ubuntu et euh, il est en train de se porter un peu de partout. Il est, il est supporté officiellement par Windows depuis deux ans maintenant. Euh, avec le soutien de Microsoft et euh, donc vous pouvez le télécharger en local et là aussi c'est coût zéro et vous pouvez démarrer un simulateur donc, le simulateur c'est gazebo il y a la, photo que la, la capture d'écran que j'ai présenté tout à l'heure et vous simulez votre propre environnement vous avez plein de tutoriaux sur le net comme on a l'habitude nous en informatique pour démarrer et tester donc le coût en soi c'est zéro pour la simulation après en matériel euh, il y a beaucoup de robots d'éducation qui sortent beaucoup beaucoup beaucoup il y a vraiment tous les prix. Vous allez en trouver à une centaine d'euros et ça va flamber. Ça peut aller, si vous prenez un bras robotique semi-industriel, mais un peu éducation quand même, on va aller sur du 10 000 euros. Donc Quelque chose pour jouer à la maison, j'imagine qu'on sera plus proche de la centaine d'euros, voire un peu moins. Il y a des machines qui existent à ce niveau-là. Vous allez avoir des petits robots hein, qui vont être tout petits, mais vous pouvez déjà vous amuser avec et attraper des trucs et les déplacer. Donc il y a vraiment tous les prix. Après un robot industriel, par contre, avec la précision et la répétabilité d'un robot industriel, l'ordre de grandeur, c'est minimum 30K, je pense. On ne trouve rien en dessous de 30K. 80K pour avoir un bon robot. Voilà. Mais voilà, on ne joue pas dans la même cour. On a un, un coût éducation et un coût euh, un, un, un industriel avec une forte rété, répétabilité. On a des robots qui, qui sont capables de se positionner en dessous du, en, de, sur le dixième de millimètre. Hein. Donc, euh, voilà, bah écoutez, je vous remercie et bon appétit.